Bonjour et bienvenue à l'émission « Qui veut gagner des millions ?». Je suis Toscane et je serai votre présentatrice pour la soirée. Veuillez accueillir tout de suite nos trois candidates, Mademoiselle Emma Cole, Carmen Santos et Kim Fleischer. Notre émission portera sur le thème des urodels. Nous aborderons pour commencer les... Euh, pardon, ça commence... Excusez-moi, notre thème portera sur les amphibiens et notre première manche sur les urodèles pour lesquelles nous aurons trois questions. Ensuite, nous ferons une demi-finale sur les anours avec deux questions et enfin une finale sur les moyens de défense des amphibiens pour lesquels nous aurons une seule question. Je vais tout de suite commencer avec la première question qui sera pour Mademoiselle Emma Cole. Mademoiselle Emma Cole, quel amphibien présenté ci-dessus est en urodèle Donc, Mademoiselle Emma Cole, je répète la question. Euh, quel amphibien présenté ici-dessus est un urodel euh, C'est la réponse B. Et c'est une bonne réponse, en effet. Les urodels sont, des... sont des amphibiens. Merci pour le public. Effectivement, les urodels sont des amphibiens présentant une queue jusqu'à l'âge adulte. On y retrouve notamment les tritons, la salamandre et les axolotes, qui sont des petits amphibiens capables de repousser à l'infini. Euh, et les anours ce sont à l'inverse des amphibiens qui perdent leur queue à l'âge adulte, notamment on retrouve bah, les fameuses grenouilles et les crapauds. Et enfin, il existe une troisième classe d'amphibiens dont on parle très peu, qui sont les gymnophionnes, et qui sont donc des amphibiens un peu à l'allure de vers de terre, parce qu'ils sont dépourvus de membres et de ceintures. Alors, je vais tout de suite continuer pour Mademoiselle Kim Fleischer. Mademoiselle Kim Fleischer, la question suivante est la vôtre. Mademoiselle Tim Fleischer, avec quel organisme la salamande maculée, bistoma maculum, et oui, je sais le dire en latin, euh, effectue-t-elle un acte d'endosymbiose Avec coli qui est une bactérie, avec l'agaricus bisporus qui est un champignon, ou avec l'ophilia blistomatis, qui est une algue La réponse A a l'air plus cohérente. En êtes-vous sûre ah. Oui, je reste sûre cette réponse. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse ah. <rire> Et oui, malheureusement, c'est avec l'ophiléamblystomatis la, la, que la salamandre effectue une, une endosymbiose. Donc je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une endosymbiose, c'est un, une coopération mutuellement bénéfique pour les deux organismes qui l'effectuent. Ici, la salamandre, euh, elle va avoir l'âle qui va rentrer dans les œufs pendant leur développement et leur prodiguer donc des nutriments à ses œufs. Et en retour, la salamandre va prodiguer des, des protéines et des nutriments à l'âle qui vont permettre sa croissance. Bien Bon, alors on va finir cette manche sur les urodèles avec Mademoiselle Carmen Santos, qui est donc euh, la dernière à répondre. Alors, Mademoiselle Carmen Santos, elle est où ah. euh, quelle est la principale caractéristique de l'axolote Il peut manger deux fois son poids en une journée, il peut passer toute sa vie à l'étard laverre, ou il peut se passer de nourriture pendant plus de six mois. Je suis sûre que c'est la réponse B. Et... Et c'est une bonne réponse, en effet. Oui <rires> c'est une bonne réponse. Félicitations, mademoiselle Carmen Santos. Effectivement, l'axonote la, peut passer toute sa vie elle est à l'état larvaire. Euh, on parle alors de néoténie, c'est-à-dire qu'il va garder ses caractéristiques juvéniles jusqu'à l'âge adulte et il peut ensuite se reproduire sous cette forme. Bon, alors, je récapitule. Nous avons mademoiselle Carmen Santos. Euh, Carmen Santos et Mademoiselle Emacol qui ont répondu juste et qui sont qualifiées pour la demi-finale. Malheureusement, Mademoiselle Tissacha va nous quitter car elle n'a pas répondu juste. Bon. Alors, je vais continuer pour la demi-finale qui sera donc sur les Anours. Alors, euh, je précise que pour cette demi-finale, euh, les... Mademoiselle Carmen Santos et Emacol disposent de deux jokers. La première est l'aide au public, donc euh, vous, vous allez interagir. <rire> Et euh, le 50-50, qui permet de retirer deux réponses fausses parmi les réponses proposées. Donc sans préambule, je vais commencer avec euh, la première question de la deuxième manche, ah. qui sera pour mademoiselle Emacol, du coup. Alors, mademoiselle Emacol, quel est l'organe chez les amphibiens qui fabrique le venin A. La langue, B. Le foie, C. La peau ou D. Les reins euh, J'hésite entre la C et la B. Euh, je pense que je vais utiliser le 50-50. Alors, on va établir le 50-50. Alors, il nous reste la peau et le je foie. Je pense que c'est la C. Et, bah, du coup, elle a répondu très vite. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est effectivement la peau qui produit le venin chez les amphibiens. <rire> <Ouh> <rire> Alors, pour préciser, donc, la peau, elle est composée de deux types de glandes. Les glandes à mucus qui vont avoir le rôle d'humidifier la peau et les glandes séreuses qu'on peut aussi appeler les glandes parotoïdes qui vont, elles, fabriquer le venin. Alors, mademoiselle Carmen Santos, vous avez beaucoup de pression parce que si vous répondez juste, eh ben vous serez ex aequo, Donc, je vous souhaite bonne chance. Alors, euh... alors, voici bah, notre question. Comment se nomme la toxine ou les toxines sécrétées par le dendrobate A, la batracotoxine, B, la bufoténine, C, la dendrotoxine ou D, la tétradotoxine. Ouais, plein de noms compliqués. Euh, il me semble que la réponse A est bonne. Ouais. Oui, je vais rester sur cette réponse. Et malheureusement, il y avait un piège. Effectivement, il y a deux toxines qui sont sécrétées par le dendrobate, qui sont la batracotoxine et la bufoténine. Voilà, donc là, on a les belles formules. Quoi Mais comment et ça, oui, on répond c'est ce qui et arrive est bon. en plus, je... Et voilà, et quelques explications s'imposent. Euh, la dendrotoxine, elle est sécrétée par les serpents, et la tétradotoxine, elle est sécrétée par les tétraodons, qui est un nom compliqué pour dire que ce sont des poissons. Ensuite, bon, bah, je félicite mademoiselle Emma Cole, parce que mademoiselle Emma Cole est la seule à, arri à être arrivée jusqu'en finale. Ah, merci beaucoup. Oui <rires> Alors, voici notre dernière question, qui sera donc pour mademoiselle Emma Cole. Mademoiselle Emma Cole, tu, tu, tu, tu. sachant que la grenouille, fraise, l'ophaga pumilio, est venimeuse, que consomme-t-elle pour être aussi toxique a, ah, des fourmis rouges, ou B, des fraises toxiques. Alors, euh, j'en ai pas la moindre idée, je, je vais utiliser mon joker. Ah, donc cette fois-ci, on va demander l'aide au public. Donc vous disposez tous de petites feuilles, voilà, avec A ou B, et vous, vous me montrez la réponse que vous, enfin, que vous pensez juste. Waouh, <rire> ça va être compliqué à compter. Alors, je vais laisser mes collègues compter pour moi. <rire> je vois qu'il y en a qui n'ont pas eu de, de feuilles. Faites des A. Alors, il y a une majorité de A, on me dit. Ouh, alors, on ne sait pas ce que ça vaut encore. Alors, euh, mademoiselle Emma Cole, souhaitez-vous garder la réponse du public euh, Je vais garder la réponse du public. Ouais Elle garde la réponse du public ouais Alors... La toxicité de la grenouille-fraise au faya pumilio est due à... Attention, attention À des fourmis rouges, c'est la réponse question oh <rire> Félicitations, mademoiselle et ma colle, vous avez remporté ce tournoi. Pour vous, pour vous féliciter, nous vous offrons un voyage en Amazonie pour rencontrer nos amis les grenouilles. Et merci au public de nous avoir aidés. Nous vous offrons quelques confiseries à la fin de la conférence.